J'ai le micro dans le... Pas dans l'œil, mais dans la caméra. Voilà, donc ai le 4 mai, et ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit hier, on va faire une série, une série chaque jour. De... Hier, je fais 9 vidéos, mais je suis arrivé presque minuit au bureau, et c'était 2h15 quand une panne d'électricité générale m'a sauvé, mais je n'ai pas réussi à finir. De, de vous envoyer, à cause de, à cause de la vitesse des lignes, comme je vous disais, il a fallu plus d'une heure et demie juste pour envoyer euh, quelques minutes hein, de, de, en HD, mais quelques minutes seulement de, de, de vidéo. Donc, euh, donc aujourd'hui, je, je, je reprends la, la série, mais je suis en retard, ou bien vous, hein, êtes en retard, ce que vous allez voir, mais je n'ai pas fini, donc il faut que je trouve une autre solution. Je n'ai pas envie de passer des heures devant l'écran, il y a tellement d'autres choses à faire de mieux, hein, de, j'ai déjà donné, comme on dit, des dizaines de milliers d'heures en mon actif. Et là, j'ai 48 ans, euh, j'ai plus le temps de, de, de brasser des, des, des fichiers, quoi, parce que c'est ça, hein, l'informatique. Les fichiers, ils sont sont au bon endroit, il y en a un qui va. Il faut leur mettre des noms, et il y a déjà le même nom, Donc voilà, Donc, euh, je devrais me restreindre à des capsules d'une de, ou deux minutes et puis euh, bah, je vous souhaite une bonne journée, je vais bah, je vais faire du shooting comme hier hein, en vous expliquant ce qui se passe, euh, je fais chaque fois une liste de lecture de la journée et puis euh, je vais essayer de trouver un moyen pour qu'à mesure que je filme, enfin dès que j'ai fini de filmer, alors que je suis de nouveau sur mon scooty ou dans la rue avec les gens, c'est des gens en train de se faire envoyer, comme ça je n'ai pas ce boulot à faire le soir en rentrant. Voilà, bonne journée, au revoir.